Est-ce qu'on peut trouver des opportunités rentables sur le bon coin C'est une question qu'on me pose souvent. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer que c'est possible à condition bah, d'ouvrir le champ géographique des possibles. Sur le Bon Coin, une petite annonce qui date de la veille par rapport au moment où je fais cette vidéo, je, je trouve ce studio, euh, donc un petit budget, donc 26 000 euros euh, tout inclus, euh, situé dans une ville moyenne d'environ 17 000 à 18 000 habitants, qui est la ville de Marmande, dans le sud-ouest, euh, et qui donc me paraissait tout à fait intéressant. Déjà, si vous voyez les photos, eh c'est un appartement qui semble bien rénové, euh, avec du mobilier neuf, euh, prêt à louer, on va dire, donc euh, voilà, un studio qui ne pose pas beaucoup de questions. Donc ça, c'est déjà des points qui peuvent vous rassurer, hein, vous qui, par exemple, projetez d'investir de, de, pour une première fois. Un studio donc 18 mètres carrés, si on lit la description situé en face de la gare de Marmande et proche, et proche du centre-ville. Donc bah, ça, c'est deux points importants. La gare, il y a toujours un flux du passage et des gens qui veulent peut-être visiter, ne serait-ce que et séjourner quelques semaines ou mois. Donc ça vous laisse la porte ouverte à euh, euh, du, un moyen séjour. Et puis bah, le, ou le fait de personnes qui vivent à l'année, qui ont besoin d'un pied-à-terre et qui euh, voilà, cherchent quelque chose le plus proche possible de la gare. Et du centre-ville, donc ça, c'est un point fort aussi, proche de, de, de toutes les commodités, pardon. Studio entièrement équipé, meublé datant de 2021, donc les photos bah, semblent fidèles à ce que on pensait. Frigo micro-ondes, plaque induction, hot dressing, table dépliable, chaise, lit double, matelas, couette, oreiller, vaisselle, poêle et casseroles. Tout y est pour la location meublée bonne et du forme. Investissement rentable environ 15% brut. Donc ça, ça répond aux critères de rentabilité. On fait plus que l'autofinancement, il reste un bénéfice mensuel si tant est qu'on loue 12 mois sur 12. Dernier, loyer pratiqué, 370 euros. Taxe foncière, 350 euros. Charges de copropriété, 90 euros par mois, elles sont un peu élevées, mais elles comprennent l'eau et l'électricité aussi. Je, je, je lis que c'est un forfait, en fait, qui inclut toutes les charges du ménagère entretien des communs. Donc, vous voyez, une, en, en quoi c'est une bonne affaire tout ça bah, C'est un petit budget, hein, en termes d'immobilier, 26 000 euros. Vous rajoutez les frais de notaire, vous devez être à 30 000 euros, tout inclus. C'est un premier point qui vous aide à vous, euh, à, à vous lancer. Il y a déjà eu de la vie et de la location dedans. Une question qu'on peut poser aux au vendeurs, c'est... Est-ce que je peux avoir les références du dernier locataire, juste pour voir comment se passe la vie dans l'appartement Vous voyez, soit tout se passe bien, il n'y aura aucun problème à vous les livrer, soit ce n'est pas le cas et vous saurez s'il y a un problème. Et voilà, le locataire précédent n'avait rien à vous vendre, donc il va vous dire la vérité telle qu'elle est. Une ville de Marmande, alors si vous ne connaissez pas cette ville, on peut regarder la carte, vous voyez, mais un des points forts, vous allez le voir. Donc déjà, au-delà du, du quartier, au-delà de la ville en elle-même, 17 000 habitants, bah c'est déjà une ville moyenne où il y a des, des, des collèges, des lycées, des, des sièges d'entreprise. Donc si vous pensez qu'une ville de 17 000 habitants est trop risquée, bien, je vous invite à vous, à vous ôter cette fausse idée. Et puis surtout, autre point fort, vous voyez, on est à euh, une heure, une heure et quart de Bordeaux. Euh, Bordeaux qui est une métropole absolument, voilà, que je compare souvent à Lyon. Donc vous n'avez voilà, aucun, aucun souci non plus à vous faire quant au potentiel locatif euh, par rapport à, cette, à, à ce critère. Moi je recherche donc sur Lyon, mon critère c'est 1h30 autour de Lyon, donc 1h30, bah, 1h15 autour de Bordeaux c'est exactement la même chose. Les questions que vous pourriez poser également à ce vendeur euh, si tant est que vous êtes intéressé, eh c'est la valeur que représente le mobilier, la valeur dissociée par rapport au studio, donc ça vous donne euh, un petit détail, on peut imaginer qu'il y ait 3000 euros euh, de, de, de mobilier, donc ça fait toujours ça de moins à payer en tant que de, de, de frais de, muta de, droit de mutation, de frais de notaire comme on les appelle. La copropriété, on peut lui demander à ce vendeur eh bien, de, de quand elle date, de quand date la construction. C'est toujours un indicateur quant aux travaux à venir et dans la copropriété. Alors le studio, lui, il a l'air déjà rénové. On peut demander également les diagnostics, puisque euh, il, y le, il y a le DPE notamment qui a son importance, vu que dans les années à venir, il sera interdit de louer si le DPE est trop bas. Donc, quelle note a-t-il aujourd'hui et comment faire pour l'améliorer Ce sont des questions que vous pouvez euh, poser. Et puis, il y a le bruit. Hein. Est-ce que comme on est proche du centre-ville et de la gare, hein, une contrepartie, ça peut être le, le, que ce soit bruyant. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de demander au locataire précédent qui y a vécu, qui, qui, qui, qui louait. Et bien voilà, dans quelle mesure est-ce bruyant, voilà pour cette euh, opportunité alors vous pouvez vous demander alors pourquoi je ne la diffuse pas ma liste de, liste de clients, alors, il y a des raisons fondamentales déjà moi j'oeuvre en, en Rhône-Alpes donc mes clients par défaut me sollicite et me mandate pour des biens en Rhône-Alpes, premier point. Et deuxième point, ici, vous voyez, on a affaire à un particulier, Xavier, euh, qui souvent, alors c'est indiqué, alors ce n'est pas le cas, mais voilà, qui, qui ne veulent pas entendre parler de professionnels, ni pour vendre, donc avec un mandat de vente avec une agence immobilière locale, et ni pour acheter. J'ai beau expliquer que mes honoraires se cumulent au prix de vente, que euh, le vendeur, en l'occurrence Xavier, ne paierait rien de plus, que euh, mes honoraires se cumulent au prix, qu'il n'y a pas de, de, de, de, de négociation de prix, en tout cas pas par rapport à ce, à ce critère-là, euh, j'ai beau essayer d'envoyer un, un, un investisseur directement sans dire que c'est de ma part, au moment du compromis, il faut bien que j'apparaisse avec mes honoraires dans le compromis. Bref, il y a tout un tas de raisons qui font que les particuliers ne souhaitent pas passer par un professionnel. Et ben, donc, je, je, je, ce genre d'opportunités, je ne peux pas les proposer à mes clients non plus euh, techniquement parlant. J'ai déjà essayé de nombreuses fois, ça ne donne rien. Donc, c'est une autre raison qui fait que, euh, voilà, je la divulgue au plus grand nombre, ça peut vous inspirer. Et puis, ben, je trouverai comme ça d'autres opportunités, notamment euh, faites par des, des particuliers, des vendeurs. Et où donc, ben, je n'aurai pas euh, l'accès dans différentes zones de France. Donc, vous qui m'écoutez, si vous souhaitez que j'organise plus de. que je cible davantage mes visites, mes, mes recherches, pardon, ben, je vous invite à, le, à me l'indiquer dans les commentaires. Et dernière chose importante, j'invite à, à, à télécharger la liste des 35 questions que je propose gratuitement en PDF. Au-delà de cette liste qui vous aide à qualifier des biens, à poser des questions comme on vient de le voir ici, bah vous serez dans ma liste de contacts et je peux comme ça vous proposer par exemple une heure de coaching rentable, une heure en direct vous et moi dans le secteur que vous cherchez, dans un rayon d'une heure, une heure trente, autour de là où vous cherchez si vous souhaitez un bien rentable comme celui-ci. C'est jamais garanti qu'on trouve du 15% brut comme cela dans un, dans, avec un petit budget, mais euh, voilà. Bah, si vous avez d'autres critères, euh, je vous invite à euh, regarder ensemble vous et moi poser pendant une heure avec un coaching de recherche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vos questions sont les bienvenues dans les commentaires, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, il y aura d'autres exemples et d'autres visites d'appartements, à aimer cette vidéo si c'est le cas, et à la partager si vous avez des personnes qui cherchent. A bientôt, dans les prochaines vidéos, au revoir.